Le match retour de Double Nation face à Raisen Gaming a eu lieu, le match qui ne compte que pour la fierté au final parce qu'elle n'a aucun impact sur le seeding des playoffs. Mais ça a donné l'occasion à Double Nation de tester une nouvelle stratégie, notamment mettre Rickmans Barnett en 3 et Phenom en 2, voir s'il était capable de supporter eh bien, un PO5, mais celui surtout qui nous a le plus impressionné, c'est le joueur des Double Nation qui a réalisé le 100% de victoire dans la phase retour, celui qu'on voit très peu, le joueur de Laura, messieurs dames, docteur luck. Il a gagné autant de matchs qu'il aura mis de perfect dans cette compétition. Docteur Goodluck, hein, qui montre qu'il n'est pas non plus euh, là que pour enfiler euh, des euh, perles. Et euh, sur ce set de Laura, il a été impressionnant. Weave Punish du BMK avec le bas moyen pied de Laura. Bonne gestion de la shop. Se retrouve stone et regardez lorsque vous chargez le Thunderclap, vous pouvez faire avant gros point, gros point, launcher. Boum, de charge en euh, combo et euh, bah, tout simplement terminer la barre de vie de Karine. Perfect, il en mettra deux dans cette confrontation. Deux perfects, c'est juste hallucinant. Ça fait quoi de voir une Karine se prendre un Laura Perfect Franchement, c'est jouissif. <rire> <rire> jouissif, c'est le mot de cette compétition. Parce que oui, on attaque les playoffs, les phases finales et elles vont l'être jouissives. Ça va être incroyable. Messieurs, rejoignez-nous pour ce bracket final de cette European Street Fighter League. 2022.